Bonjour à tous, dans cette séquence je vais évoquer la notion d'optional en Swift. Je vais vous dire que c'est un concept plutôt rare et en fait, moi, c'est la première fois que je le rencontre dans un langage de programmation. Donc j'en connais un certain nombre, mais comme je ne suis pas un spécialiste des langages de programmation, j'ai été voir un collègue, Roberto Di Cosmo, et puis je lui ai posé la question, mais est-ce que tu as vu ce truc quelque part Et euh, il m'a effectivement dit que dans la série des langages dits à l'AML, on avait une notion de type dit à option dont la sémantique semblait extrêmement proche de celle de Swift, des optional, d'ailleurs la terminologie le semble aussi, mais dont la syntaxe était, euh, trouvait-il, moins concise. Donc on va regarder ça, vous voyez ce n'est pas un truc complètement nouveau, ils ont simplement ben, pris à gauche à droite ce qui existait comme mécanisme intéressant et efficace dans les langages existants. Le besoin et que lorsque on a un calcul et qu'on est en la possibilité de rendre une valeur, eh bien, il faut faire quelque chose. La première chose, c'est de décider qu'il existe une valeur qui dit pas de valeur. Mais euh, ça, euh, ce n'est pas forcément possible. Imaginez que j'ai une fonction qui rentre un entier et qu'elle puisse rendre n'importe quelle valeur compris entre maxint et minint. Quelle valeur vais-je décider d'exclure pour dire que ça vaut dire pas de valeur Je suis un peu embêté. Je peux décider de ne rien rendre, mais dans le cas d'une fonction, c'est impossible. Une fonction en informatique, un peu issue d'une fonction en maths, hein, je veux dire, elle rend une valeur, elle ne rend pas rien, je veux dire, c'est un peu difficile. Dans le cas de classe, on peut essayer de renvoyer nil et dire que nil, il a une valeur de j'ai pas de valeur. Mais imaginez que euh, je puisse être amené à rendre nil également, et que nil soit une valeur licite. Elles ne veulent pas dire pas de valeur, mais par exemple, j'ai pas de résultat donc je suis embêté. Je pourrais aussi lever une erreur ou plutôt ce qu'on appelle une exception. Mais euh, là aussi euh, la gestion est un peu particulière, j'ai un déroutement, ce n'est pas forcément très confortable. Donc finalement on n'a pas forcément euh, de mécanique intéressante dans ce type de situation et ça peut être marrant de disposer d'un mécanisme dédié. Donc l'objectif ici c'est de dire bah voilà, euh, si j'ai la valeur et qu'elle existe eh ben, tant mieux j'en profite mais si on me dit qu'il n'y a pas de valeur, est-ce que j'ai un moyen de traiter ce cas particulier sans simplement planter Et donc, j'ai une notion d'absence de, de valeur qui est universelle et qui est valable quel que soit le type de données que je manipule. On va regarder une première approche des optionnels en imaginant une fonction qui rend un objet. Donc ici, ma fonction, elle rend un string. Un string, c'est... une un objet, le type string c'est une classe. Et vous voyez que ici euh, je vais euh, gérer euh, le fait que j'ai une valeur et que je rends la correspondance en chaîne de caractères de cette valeur. Mais je ne traite que les valeurs 1 et 2 et dans tous les autres cas je dis ben non. Je rends nil. je le caractérise de manière explicite. Alors ça peut être déjà quelque chose qu'on fait quand on est dans programmation objet. Pour l'instant c'est des choses qu'on pourrait faire dans pas mal de langages. Et puis ici, par contre, vous voyez, je fais let val égale my, my fonction, ma fonction pardon, de 1. Et vous voyez que ici, j'écris 1 égale val. Et puis si par hasard ce truc là me rend nil, vous voyez, le let val égale, ben, en fait ça, ça va me rendre nil. La comparaison avec nil va me rendre nil. Et nil, c'est faux dans un test. Boum. Donc, je le traite ici. Ici, c'est la même chose. Et vous voyez que lorsque je vais faire ma fonction val3, comme val3, ne ben, rentre pas là-dedans, je récupère ce truc-là. Et eh ben ça va fonctionner. Vous voyez que ici, j'ai bien dans l'exécution 1 égale 1, 2 égale 2, et valeur non traitée pour le troisième appel. Là où c'est intéressant, c'est que euh, ça marche aussi pour les types de base. Donc en fait, ce système est généralisé. Et par conséquent là, je euh, vais par exemple rechercher euh, des éléments dans un tableau d'éléments. Donc j'ai ici, euh, euh, en fait, je vais rechercher une chaîne dans un tableau de chaîne, donc les deux paramètres. Et ça me rend l'indice où j'ai trouvé ma chaîne dans le tableau. Donc je l'ai programmé ici, hein, la programmation ne va pas chercher très très loin. Et en cas de pépin, je rends nil. Mais vous voyez que ici ce nil est un petit peu surprenant parce que j'ai un int, je n'ai pas une chaîne. Et en fait, je n'ai pas tout à fait un int, j'ai un int point d'interrogation. Et effectivement, ça c'est très important. Parce que int point d'interrogation vouloir dire bah, je peux rendre soit un int, soit je n'ai pas trouvé de int. Et là, ça veut dire que bah, ici, bah, vous voyez que je construis mon tableau, et puis je vais faire un chercher de titi dans mon tableau. Donc, il me dit que Titi est en position 1. C'est logique, hein, je commence à 0. La position 0, ce n'est pas Titi qui a. Euh, je cherche maintenant euh, Brutor. Et Brutor, eh ben, il est absent. Vous voyez que je fais exactement le même type d'appel. L'aide va l'égal, cherche d'enchaîne. Donc, ce truc-là, il me rend nil. La comparaison vaut nil. Nil veut dire false. Youpla, boom, C'est tout à fait cohérent. Décortiquons la mécanique. Parce qu'il y a le nil qu'on... On a vu et que tout le monde connaît et qui veut dire référence vers rien et puis qui est, qui est quelque chose d'assez confortable au niveau des, des pointeurs. Excusez-moi, j'ai dit un gros mot, des références. Hein, c'est le terme officiel dans les langues objet mais on est bien d'accord qu'une référence, est n'est pas autre chose qu'un pointeur. Ce nil en fait, il signifie pas de valeur et c'est un pas de valeur universel. Donc il est valable pour tous les types. Alors par contre, euh, c'est pas valable dans tous les cas de figure. Ça veut dire que, en fait, vous voyez que ce qui se passe ici, j'ai déclaré ma valeur de retour comme étant un int point d'interrogation. Et ici, je déclare mon v comme étant. Alors, en fait, vous êtes d'accord que cette partie là est purement redondante puisque on est en Swift. Ce n'est pas nécessaire de le faire. Ce serait ça, c'est une chose en deux temps. Let v de point in int d'interrogation et plus tard, v égale charge d'enchaîne. D'accord. Mais ce qui est important de voir, c'est que ici, eh bien, quand je déclare quelque chose comme ça, ça veut dire que mon type, ma variable v, c'est un optional et en fait je peux du coup tester la comparaison à nil. Et si par hasard cette variable interfère dans une expression et qu'à un moment donné cette expression, ben, la variable elle vaut nil, eh ben, elle va propager un nil sur l'expression, parce que l'expression ne peut pas avoir de valeur. Enfin, bien évidemment euh, il va y avoir un problème si l'expression elle et obligatoirement une valeur et en général d'ailleurs ça sera détecté au niveau euh, du compilateur. Mais ça veut dire que ça peut permettre de remonter des problèmes comme ça, évidemment pas un diagnostic parce qu'il peut y avoir 50 000 raisons pour lesquelles à un moment donné une expression eh n'a euh, pas de valeur. Mais je sais qu'elle n'a pas de valeur. C'est extrêmement intéressant quand on va s'amuser à faire du déréférencement. Vous euh, voyez donc là mon exemple, j'ai euh, une structure avec euh, ici une personne et puis à un moment donné j'ai un champ qui pointe sur une résidence et une résidence qui pointe sur une adresse. Donc en fait si vous voulez j'ai trois objets ici et puis j'ai euh, des référencements et je peux faire un truc où je passe par ici puis je rentre là et puis je rentre là et je récupère une info. C'est archi classique. Si je veux sécuriser ce code sans la notion d'optional eh ben, ça va donner quand même un truc relativement lourdingue. Je ne vous parle pas de ce que ça donnerait en C. Ce serait absolument épouvantable. Il faut y avancer pas à pas. Je teste la première référence, puis la deuxième, puis la troisième. Là, en Swift, je peux déjà faire quelque chose d'un peu plus léger, mais ça reste quand même assez lourd puisque je fais let h égale Fabrice point maison. que si ce truc là, ça me, ça me rend quelque part pas de valeur, je sors tout de suite et puis je continue comme ça. Là, je peux faire mieux. Je peux faire n égale Fabrice point maison point interrogation point, adresse point, interrogation point numéro. Donc là, par contre, je sais que euh, je pointe sur quelque chose, mais je ne sais pas si fabrice.maison pointe sur quelque chose, et je sais encore moins si fabrice.maison.adresse pointe sur quelque chose. Et ce qui va se passer, c'est que dès que je vais avoir, comme pour les expressions tout à l'heure, un problème, et bien pouf, ça va propager nil au niveau supérieur. Et donc je peux faire if n, print numéro, c'est-à-dire que si n vaut nil, la condition du if est false, sinon j'affiche quelque chose qui a un sens. C'est quand même pas mal. Alors en guise de conclusion, on est en train de se dire mais comment on a pu se passer de ce truc-là En objectif C déjà. Alors en objectif C, en fait, on n'a effectivement rien pour les types simples mais on a toujours la possibilité de parler à des fantômes. Vous vous souvenez On en a parlé et en fait, quand j'envoie un message à Neil, eh ben, il va dans un trou noir. Ben, c'est le pendant de ce mécanisme-là. Sauf que je l'ai aussi pour les types simples, c'est plus confortable. Donc quelque part, on disposait de certains sous une certaine forme des prémices de ce mécanisme. Par contre, dans d'autres langages de programmation, eh bien, on n'a pas ça. Et donc on est obligé bah, d'utiliser les autres techniques que j'ai évoquées en, dans le transport d'introduction, c'est-à-dire la valeur dédiée, le pas de valeur, le machin, enfin bon, tous les problèmes que je peux avoir. Autre chose importante, il euh, y a des cas de figure où on va forcer le chaînage via un pointeur, excusez-moi j'ai encore dit un gros mot, hein, pensez à référence, euh, et euh, là, on ne va pas utiliser un point d'interrogation, on va utiliser un point d'exclamation. Alors évidemment, euh, le point d'exclamation, ça va poser un problème si, par hasard, j'avais un nil, parce que euh, il force le fait que je dois avoir quelque chose au bout de ma référence. Voilà. Donc il faut être certain de ne pas trouver nil dans la séquence quand on va avoir des points d'exclamation. Par exemple, si je reprends mon exemple du transparent précédent, Fabrice, point maison, point adresse, etc. etc. Si je ne mets pas les points d'interrogation, je mets les points d'exclamation, c'est que je suis sûr que ça va tout le temps marcher. Et s'il manque quelque chose, il y a un nil quelque part, et eh bien là par contre, avec le point d'exclamation à la place du point d'interrogation, et eh bien ça va sauter violemment. Bref, ce mécanisme facilite considérablement l'écriture et donc concourt à l'accroissement de la fiabilité du code et c'est l'objectif finalement d'Apple quand ils ont développé ce langage de programmation. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.